Quels enseignements, retenir des innovations dans le domaine de la e-santé Prenons un service par exemple, le télésuivi de diabète, qui peut amener des réponses très concrètes dans des déserts médicaux. Comment je réconcilie la sphère du patient avec celle du médecin en territoire, du professionnel de santé, des acteurs médico-sociaux, les infirmières, euh, les pharmaciens par exemple, en cohérence avec le suivi hospitalier, sur un continuum numérique qui soit de confiance finalement c'est tout le sujet qu'on voit nous devant euh, nous pour pouvoir déployer euh, des innovations de services comme le suivi du diabète euh, le maintien à domicile des seniors l'insuffisance cardiaque le suivi en oncologie etc donc des maladies chroniques ou des suivis post-opératoires qui vont avoir besoin de numérique pour pouvoir baisser la pression sur le système de santé et finalement transférer une part du suivi Autour du domicile, mais sans confiance dans le digital pour réconcilier ces trois sphères, on n'y arrivera pas. D'où l'importance aussi de projeter des services de tiers de confiance numérique pour répondre à cette attente. Plus de 60% des Français ont encore des interrogations dans le numérique en santé sur la question de la donnée. Sujet très sensible.